With its paper shell, the eye paper can resist to a 10 meters fall and more. You know, in the process of design on the new eye paper, we look it back to all our last products and we, we think about it. And then we came with a design totally new, never seen before. We are very proud of this design because We came in with a totally new approach, and we think we made a great scene. The iPaper is an amazing product. You know, the man who invented this is a f***ing genius. Oh, it's me, Okay, I'm a genius. The iPaper have so much different uses and possibilities for all developers and users. With the eye paper, you can enjoy the best music that ever exists. Silence. The the paper? I don't give a shit. I think the iPaper is amazing. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me right now Putain de bande noire sur les côtés, je les je les sur les côtés, je les hais, je les hais <muches> Bonjour et bienvenue dans Temps Calme, votre émission de l'après-midi. Jump cut, cliffhanger, post-synchro, voilà autant de procédés cinématographiques, mais également désormais de maladies. En effet, ces symptômes touchent plus souvent les métiers de la télévision ou même d'Internet. Aujourd'hui, nous sommes avec Stéphane Plagia, atteint du copyright. Stéphane, bonjour. Bonjour. Stéphane Leflou, atteint de la mise au point. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et enfin, Stéphane Papro, Stéphane, bonjour. Action Bonjour et également, Ron Perrin, chercheur au centre luxembourgeois de l'industrie cinématographique. Donc oui, le, le clic, c'est ça. Oui, d'accord, au clic, oui. Rwana, bonjour. Bonjour, bonjour Sœur. Donc, euh, commençons tout de suite avec Stéphane Plagiat. Stéphane, pouvez-vous nous expliquer votre maladie Donc Moi, ma maladie de l'audiovisuel, c'est que... Je... Ah ouais, alors là, ce qui vient de se passer, donc ce qui est particulier avec cette maladie, euh, c'est qu'en fait, il a utilisé l'expression euh, maladie de Weasel, qui en fait est donc copyrightée par le Golden Show. Euh, donc c'est une maladie qui est un peu particulière, qu'elle euh, se déroule en deux phases, donc d'abord on vous coupe le son, ensuite on vous coupe l'image. Euh, dans le jargon, on dit qu'on a été striké. Il n'y avait pas un mec, là Très bien, donc maintenant Stéphane Le Flou. Donc euh, vous, votre problème, quel est-il, Stéphane Bah... À chaque fois que je parle, je deviens flou et je suis obligé de gueuler. LA MISE AU POINT Sinon, après, on me voit pas. Moi, j'ai toujours rêvé qu'on me voit... LA MISE AU POINT J'ai toujours rêvé qu'on me voit et... et... On me voit jamais. Je suis devant... LA MISE AU POINT Je suis devant le projecteur. Ah, donc là, il s'agit de la map. Un grand classique. Ah oui, c'est très gênant, en effet. Enfin, Stéphane Papro, vous, depuis votre enfance, vous vivez dans une web série amateur. De basse qualité, c'est bien ça tout là Ah ouais, c'est bon, ouais, vas-y Ah ouais, euh, ouais bah ouais, en fait, euh, ça a commencé quand, quand j'étais petit euh... Ouais, on, on va la refaire là non, non, on a pas de temps là, hein. Ah ouais, non, mais pas bonne Non, vas-y, vas-y, c'est bon, c'est bon Bon, bah ouais, bah quand, quand j'étais tout petit, euh, ouais En fait, euh, je faisais des films chez moi Et puis, euh, bah, c'était pas très bien, mais bon, il euh, y avait toujours ça, quoi Bon, voilà Après, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, ça a commencé à se dégrader moi euh, bon, je fais un peu n'importe quoi sur les films mais bon euh, c'est comme ça que ça marche bon, c'est comme ça que je fais mon business et puis euh, pff, une petite maladie mais ouais. ok les mains coupées ah oui donc euh, là le problème est évident entre autres on a un top à chaque début de plan mais le vrai souci c'est que c'est très contagieux euh, moi j'ai peut-être le temps de prendre un café voilà merci au revoir Stéphane au revoir Stéphane au revoir Stéphane au revoir Jean-Pierre en tout cas, ça m'a fait plaisir d'être venu dans cette émission, de pouvoir parler de mes problèmes, de me libérer, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et j'avais pensé au suicide, mais je sais pas. Donc ça m'a fait du bien d'en parler avec vous tous. La mise au point Merci à tous. Euh, le mot de la fin, Monsieur Perrin N'oubliez pas de faire vos dons au dispositif de reconversion médiatique, euh, le DRM. Oui, la DRM, c'est important, la DRM. Merci. Merci, c'est la fin de Temps Calme, votre émission de l'après-midi. Je vous retrouve demain avec le JT de 8h, ensuite avec le JT de 10h, le JT de midi, pendant l'après-midi avec Temps Calme, à 16h avec le JT de 16h, et enfin à 20h avec le JT de 20h. Vous pourrez aussi également revoir les rediffusions à 23h avec le JT de midi. Qu'est-ce que c'est nous This is Sparta. Mmh. This is the end Mais oui, c'est clair